qui me laisse passer là on va dire que oui merci camtar c'est rabattu alors je pense que oui adorable C'est n'importe quoi la chorégraphie qui vient de nous faire là, on est d'accord. Un chasse-croisé bien inutile. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, euh, vous allez à forme. Moi ça va, mais j'en ai plein le dos de la route là. Je rentre du Luxembourg. Quand je dis que je rentre, c'est là maintenant. Il y a une heure, quoi, il y a deux heures j'arrivais chez moi, mais bref. Euh, ouais, j'ai fait, euh, j'ai fait 700 bornes à côte. J'ai fait 700 bornes en 24 heures, avec 30 heures. Euh c'est difficile c'est difficile plus là les 15 km jusqu'au taf c'est un rythme de vie particulier ce que j'ai été faire au Luxembourg j'ai été faire la boutique du concert de Deep Purple mes amis, Ouh, ça ça picote je crois que c'est la dire qui a été prise donc je pense qu'ils sont foutent réellement puisque c'est eux qui gèrent tout ça J'espère que c'est lui, il avait pas le visage coupable. Si c'est pour moi, je vais l'avoir mon fesse. Normalement, c'est bon, je en ai un deuxième. Euh... Donc, Deep Purple dans une salle à la frontière du Luxembourg. C'était très bien. 3h30 aller. Comment ça s'est passé On est parti dimanche matin à 8h. On est arrivé là-bas sur les coups de midi moins le quart. On a mangé. 14h à la salle, on s'est installé. On a bossé non-stop jusqu'à 3h du matin. Euh, j'ai essayé de dormir de 3h30 à 8h ensuite on se réveille, on plie les gaules on mange un bout, on achète une cartouche de cigarettes parce que même si on est non fumeur il y a un business intéressant et puis on reprend la route et on arrive au bureau à 14h, même pas on dépose la voiture de lock à 14h je dépose ce que j'ai à déposer au bureau à 14h30 et j'arrive à la maison à 15h, je mange un bout, je regarde la télé de 19 minutes, je monte... Je remonte ensuite me délester de quelques grammes. Je change de t-shirt. Et nous voilà réunis au guidon de la SV60. 250 6. 650. Voilà. Je suis épuisé. Et pour le feuilleton des côtes, et eh ben euh, J'ai très mal en fait. J'ai super mal, ça se calmait un peu. L'ostéo vendredi, ça me les a. Il m'a un peu assoupli toute la zone. En fait j'ai a priori une fissure du qu'est-ce qu'il m'a dit cartilage costal. Donc voilà, entre les côtes vous avez du cartilage, Ben moi il s'est fissuré. Donc c'est au niveau du plexus là. Typiquement c'est exactement ce que vous pétez quand vous faites un massage cardiaque, grosso modo. Bah ben voilà, moi c'est pété, on m'a pas fait de massage cardiaque. Et je douille, il a assoupli un peu toute cette zone parce que du coup ça faisait un point dur euh, sur le thorax et euh... on va rouler écolo du coup vu que c'est un peu la misère et euh... et après j'avais un peu mal quand même et là d'avoir fait le zouave tout le week-end debout à genoux bechin, debout courir, porter machin j'ai super mal à tel point que euh, là bon on rigolait bien les derniers jours les gros chocs de la route ça me faisait mal mais là la moindre secousse je la ressens on n'est pas sorti de la berge C'est pas tout à fait normal cet embouteillage-là. C'est pas tout à fait anormal parce que c'est dans Paris, mais normalement ce carrefour-là, même s'il est euh... fréquenté, il est assez fluide. Vamos à enquêter, what's happening Ah ouais, bah si, c'est con, il y a des caméramans là, il y a France Télé là, ils ont dû aller faire un, un sujet sur on n'arrive pas à trouver de l'essence, qu'est-ce qu'il y a en bas là-bas de l'essence Donc tous ces gens-là au milieu du carrefour, on devait être des gens qui attendaient d'aller faire de l'essence Bon on y sera arrivé non sans peine, je suis épuisé vivement la fin de cette journée et le coucher. Oh, oh les côtes Oh bah, mes amis je suis défoncement, je suis complètement fire. Envie c'était arrivé chez moi de me jeter dans mon plumeur et de plus entendre parler de rien. J'ai l'impression d'avoir vécu euh, une semaine en 24 heures. Euh, note à moi-même, en fait il fait bel et bien frais le soir, donc euh, plus les gants perforés, c'est la deuxième fois que je le dis depuis le début de la saison, mais plus les gants perforés et plus le cuir. Ouais, je suis en train de me peler quoi. Comment elle joue de football De Léon. Oh le karma. Oh le karma, je me fais mal. J'ai maltraité la langue brésilienne, je me fais maltraiter les côtes. J'ai envie de mourir. C'est vrai que c'est plus cher en s'arrêtant quoi. Allez. Un retour vite fait bien fait, je n'avais qu'une hâte, c'était de plier les gaules. Donc il ne me reste qu'à vous remercier d'être resté jusque là. Vous souhaiter une excellente soirée, très bonne nuit et vous dire à demain. Ciao Et je me fais avoir par le fourange. That's my karma. C'est toujours pas plus cher en s'arrêtant. Ciao, bonsoir.